Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, frères et sœurs, shalom, je vous salue en ce soir, shalom. En ce soir, je vous salue. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. shalom, shalom, shalom.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 Salam shalam sallam, shalam shalam sale, shalam salaam sallam, saleam sale sallam, salam shalam sallam, shalam salaam salaam. Salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam vous salue salam salam salam, salam. salam. salam. salam. salam. Frères et sœurs Shalom, shalom, shalom Shalom, shalom. Adorateur, adoratine shalom shalom shalom. Shalom shalom shalom. Shalom, shalom, shalom, shalom shalom, shalom, shalom shalom, shalom, shalom Je vous envoie la paix Salam à vous, chez vous. Je vous envoie la paix. Salam, salam. Salam, salam, salam. Je vous envoie la paix. Salam, salam. Recevez la paix. Salam, salam, salam. Salam, salam, salam. La paix de Christ, votre partage. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Je vous envoie la paix. Shalom. Je vous envoie la paix. Shalom, shalom. Recevez la paix de Christ. Shalom, shalom. Shalom, shalom. de Dieu soit votre partage shalom, shalom. que le Seigneur vous visite maintenant. Shalom shalom shalom. Shalom shalom, shalom, shalom. shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Frères et sœurs en Christ, adorateurs, adoratrices, laissez-moi en ce soir vous transmettre nos salutations les plus profondes. Je suis avec Lilia Marie. Bonjour. Et je suis Laetitia Vieira afin Nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir pour passer un moment dans l'adoration où nous voulons vraiment déverser nos cœurs devant le trône de grâce. Car nous croyons que, en sa présence, il y a abondance de grâce, comme dit sa parole. Alors que nous avons commencé à proclamer le nom de Dieu afin qu'il vous apporte toute la paix dont vous avez besoin dans vos maisons. Là, vous vous trouvez, quel que soit le lieu dans lequel vous vous trouvez en cet instant précis, que ce soit dans votre voiture, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, parfois même dans une chambre d'hôpital, ou que vous vous trouviez dans la rue, n'importe où, recevez avant toute chose la paix de Christ. C'est pour ça que Lilia et Marie et moi avons commencé par vous envoyer la paix de Christ. Car dans le silence, dans la paix, la puissance de Dieu se manifeste souvent dans un murmure. Il faut qu'il y ait une paix, une paix dans votre corps. Aussi, je peux vous demander à cet instant de vous décharger de tout ce qui est fardeau, de tout ce qui est souci, de tout ce qui est préoccupation, de tout ce qui est ennui. La semaine a été longue, c'est vrai, le week-end a été peut-être même chargé. Et peut-être avez-vous accumulé des soucis, des préoccupations, des émotions, des choses lourdes, des fardeaux. Je vous invite maintenant à les déposer devant le trône de gloire parce que le Seigneur est tout disposé pour pouvoir vous décharger. Il a dit qu'on pouvait prendre son fardeau et que seul son fardeau était doux et léger. C'est ce que sa parole déclare. Aussi, en ce soir, je veux vous inviter, frères et sœurs en Christ, à porter maintenant un sacrifice de louange. Ce sacrifice-là, il est doux, il est léger et il apporte tant de bien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 bon pour ses frères de demeurer ensemble car c'est là que Yahweh descend pour nous combler de, de ses bénédictions qu'il est doux qu'il est, est bon, bon. Oh mon frère, oh ma soeur Nous sommes réjouis ce soir d'être ensemble Sache-le de là où tu es Ton Dieu veut te bénir Qu'attends-tu Qu'espères-tu Qu'as-tu prié Qu'as-tu mmh. désiré mmh. Je veux te dire que tu vas recevoir Oui, ta part de bénédiction Dispose-toi maintenant Dispose-toi maintenant Dispose-toi, le recevoir, dispose-toi, il est là. Nous allons maintenant invoquer le Saint-Esprit, car nous croyons véritablement que c'est le Saint-Esprit qui est venu pour pouvoir nous apporter tout type de consolation. Il est l'admirable conseiller, il est celui-là même qui veut nous montrer le chemin. Il est celui qui veut nous orienter partout où nous hésitions. Partout où nous ne savions pas à quel ça nous vouer, Partout où nous étions dans l'hésitation. Nous voulons véritablement nous confier, nous en remettre au Saint-Esprit. La parole de Dieu déclare même que nous ne savons pas comment prier là où je suis là. J'ai pu peut-être prévoir des choses, mais c'est peut-être parce que le Saint-Esprit a prévu. Aussi, nous voulons recommander ce moment au Saint-Esprit de Dieu. Et nous voulons lui demander de prendre toute la place, de nous guider, de nous orienter, de nous parler, de nous éclairer, de parler au travers de notre bouche, de nous donner les orientations et les indications, de nous guider selon ce que lui a prévu, afin que toute sa volonté parfaite soit manifestée. Invoquons maintenant le Saint-Esprit, frères et sœurs. Invoquons le Saint-Esprit de là où nous sommes. Invoquons le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons maintenant. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre toute la place. Oh, paraclée, paraclée. Emmène-moi oh, sur les montagnes De Jérusalem Je t'attends, je suis prise de toi Fais-moi danser, mon bien-aimé Emmène-moi oh, sur les montagnes Jérusalem. Je t'attends, je suis prise de toi. Fais-moi danser mon... ma Mashiach nous avons invoqué ton Saint Nom et nous croyons que toi tu nous fais monter sur ces montagnes nous t'attendons, nous sommes épris de toi le cœur de l'épouse que nous sommes soupire après toi, comme une biche auprès d'un cours d'eau nous soupirons après ta présence et nous voulons te demander maintenant de saturer l'atmosphère Saint Esprit de Dieu nous t'invoquons maintenant nous ne voulons rien faire sans toi Oriente et guide maintenant cet instant afin que toi seul tu prennes toute ta place et que toi seul tu manifestes ta volonté parfaite. Ô oh Dieu de gloire, nous venons ce soir parce que nous voulons connaître ta volonté. Nous avons souvent prié, nous avons souvent proclamé, nous avons souvent intercédé. C'est vrai Seigneur, nous avons souvent levé les mains vers toi. Nous avons souvent crié à toi, nous avons souvent réclamé. Nous t'avons demandé, Seigneur, oh oui, nous t'avons demandé. Ah Seigneur, nous voulons ce soir te demander de manifester ta volonté parfaite. Inspire-nous, ouvre notre esprit. Oriente et guide-nous afin que nous puissions connaître toi seul ta volonté, quels que soient les pans de nos vies. S'agit-il de ta vie professionnelle S'agit-il de ta vie matrimoniale Ta vie sentimentale Ta vie familiale ta vie de ministère a besoin de connaître la volonté parfaite du Seigneur parce que nous voulons lui être agréable. La foi est de manifester ce que nous n'avons pas encore vu. C'est cette ferme assurance en ce que tu espères. Laisse-moi te dire, adorateur, adoratrice, que si ce que tu espères est aligné avec ce que la volonté de Dieu a prévu pour toi depuis la fondation du monde, tu connaîtras la gloire de Dieu. Alors, ce soir, nous allons soupirer auprès de notre Seigneur. Et de lui demander de manifester sa volonté parfaite dans nos vies. Là où tu te trouves, il y a peut-être une interrogation que tu as. Cette interrogation, est-ce qu'elle concerne un pan spécifique de ta vie Est-ce qu'elle concerne quelque chose pour lequel tu attendais une orientation, une lumière, une indication, une orientation Laisse-moi te dire que ce soir, tu auras ta réponse. Peut-être que la, la lumière... La réponse que tu attends n'est pas instantanée, mais tu sais que le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et ce que nous allons faire ce soir, c'est de prendre garde. La parole de Dieu dit que le Seigneur nous parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Et c'est ainsi qu'il répond à nos interrogations. Mais nous n'y prenons pas garde. Ce que nous allons faire ce soir, au travers de cette adoration, cette... Cet épanchement de nos cœurs devant lui, c'est de prendre garde, qu'il attise et qu'il éveille en nous ce regard, cette oreille spirituelle qui fasse tomber les écailles de nos yeux afin que nous puissions être sensibles à sa parole. Alors nous allons demander au Seigneur, lui dire à quel point est-ce que nous nous attendons à lui, lui dire à quel point est-ce que nous voulons vraiment nous soumettre à sa volonté parfaite parce que nous croyons vraiment qu'il a des projets de bonheur et non de malheur. Et que depuis la fondation du monde, il avait prévu toutes les, toutes les bonnes œuvres d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Alors nous allons lui dire que nous lui donnons nos vies pour qu'il fasse sa volonté et sa volonté seule. Quels que soient les pans de nos vies, quels que soient les chapitres de nos existences, nous voulons lui dire que nous lui confions nos vies. <cười> Seigneur, voici ma vie, pour faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie, pour faire ta volonté, ta volonté. ma vie pour faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté, ta volonté. je veux qu'elle soit de ta volonté Seigneur voici mon ménage qu'il soit de ta volonté Oh Seigneur voici mes enfants qu'ils soient Selon ta volonté, Seigneur, voici ma santé, qu'elle soit de ta volonté. faire ta volonté. Proverbe 13 dit Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Le juste hait les paroles mensongères. Le méchant se rend odieux et couvre, se couvre de honte. La justice garde celui dont la voix est intègre mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Tel fait le riche et n'a rien du tout, tel fait le pauvre et a de grands biens. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'écoute pas, la réprimande. La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. Je m'arrête au verset 9 du chapitre 13 du livre des Proverbes pour que nous puissions nous rendre compte et que nous puissions méditer, même après, de ce que le Seigneur nous parle de la réprimande, de ce que le Seigneur nous parle de ce fils sage qui écoute l'instruction de son Père et de toutes les conséquences de ne pas écouter les instructions de son Père. Est-ce que vous connaissez, vous, une voiture fabriquée par un fabricant et qui décide de se comporter comme elle seule le désire si nous ne connaissons pas la volonté de notre Père, et si nous ne l'acceptons pas, même si des fois elle peut sembler être une réprimande, parce que quand le Seigneur va bah, se révéler à nous et nous dire d'aller dans une orientation plutôt que dans une autre que nous avions pensé, on peut parfois considérer que c'est de la réprimande, que le Seigneur nous réprimande. Acceptons la réprimande comme étant la volonté de Dieu pour nous de nous mettre sur le droit chemin et le chemin parfait. Aussi lorsque nous chantons, sa volonté, nous voulons vraiment que la volonté du Seigneur se manifeste. Le Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas dit lui-même, alors que ses jours arrivaient à leur fin sur terre, même si cette coupe était difficile pour lui de boire, toutefois que ta volonté se manifeste. Et c'est vraiment ce que nous soupirons à notre Dieu ce soir, à lui demander de permettre à ce que seule sa volonté se manifeste dans notre vie. Et nous voulons vraiment, en toute humilité, déposer notre vie auprès de Dieu. Lui déposer tout ce que nous pensons savoir, toute notre intelligence soi-disant, tous nos savoirs, toute notre sagesse, tout notre travail, nos diplômes, nos connaissances, nos relations, notre vie sociale, notre vie politique, notre vie de ministère, tout ce que nous pensons être nôtre, tout ce pourquoi on, on dit « moi »,« mon »,« mais », tout ce pour on se tape la poitrine, ce qu'on est fier d'arborer, d'ériger. Tout ce qu'on veut lui demander, Seigneur, c'est de manifester sa volonté parfaite. Et nous devons, ce soir, nous abandonner. Nous abandonner totalement à lui, afin que lui puisse croître pendant que nous diminuons. Aussi, nous allons à ses pieds déposer nos vies et nous allons maintenant le proclamer dans ce cantique. À tes pieds, je dépose ma vie Bien qu'elle soit souillée, fais-en ce que tu veux Sous mon cœur, dans toute sa profondeur mon désir le plus ardent est de te plaire à tes pieds, je tes dépose pieds. ma vie, bien qu'elle soit souillée, faisant ce que tu veux, son mon cœur dans toute sa profondeur. Mon désir le plus ardent est de te plaire. Je veux être comme toi, te ressembler. Je voudrais que ma vie démontre à tous combien de fois tu es fidèle. Purifie mon cœur, montre-moi tes yeux, afin que je puisse voir comme tu vois, et même penser comme tu penses, je veux être comme toi. Je veux être comme toi, marcher comme toi, parler comme toi, penser comme toi, réfléchir comme toi, oh Seigneur, oh Yahweh, aide-moi. Je veux être comme toi, parler comme toi, penser comme toi, marcher comme toi, réfléchir comme toi, oh Seigneur. Oh Yahweh, aide-moi à tes pieds Je dépose ma vie Bien qu'elle soit souillée Faisant ce que tu veux Son de mon cœur Dans toute sa profondeur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 montre-moi tes yeux afin que je puisse voir comme tu vois et même penser comme tu penses je veux être comme toi ne désirez-vous pas être comme le Seigneur en réalité tout ce que nous faisons tout ce pourquoi nous sommes engagés dans notre vie de ministère dans notre vie chrétienne dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle, dans notre vie sociale, dans la vie que nous engageons, dans ce pourquoi nous sommes adorateurs et adoratrices, c'est parce que nous, vous, nous voulons vraiment être à l'image de Dieu. Nous voulons marcher comme lui, parler comme lui, penser comme lui, réfléchir comme lui, nous soumettre à lui, être comme lui. Nous voulons lui ressembler et cela est impossible. Si nous ne le confessons pas, si nous ne le confessons pas, si nous ne le confessons pas. Aujourd'hui, au travers de cette adoration que nous conduisons, nous sommes en train de confesser que nous désirons plus que tout être comme toi Jésus. Il ne sert à rien de chauffer le banc des églises. Il ne sert à rien de porter nos croix. Il ne sert à rien d'avoir nos bibles sous le bras. Il ne sert strictement à rien de nous afficher ou chrétiens chrétiennes et de publier des publications pour indiquer que nous sommes chrétiens si nous ne pratiquons pas ce que Christ souhaite que nous pratiquions. Il a dit dans sa parole qu'il souhaitait, qu'il désirait que nous soyons, que nous fassions même plus que ce que lui a fait. Et effectivement, nous pouvons faire plus, mais à commencer par lui ressembler. Nous voulons manifester cet amour, nous voulons manifester cette patience, nous voulons manifester la bonté, nous voulons manifester la bénignité, nous voulons manifester la paix, nous voulons manifester l'amour, nous voulons manifester la tempérance. Nous voulons manifester de la maîtrise de nous-mêmes. Nous voulons transporter le Saint-Esprit en nous. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin que toi, tu nous transformes. Parce que si nous ne sommes pas à ton image, alors nous n'avons rien réussi. Car en fait, péché n'est pas seulement l'iniquité. Le vrai péché, c'est de manquer le but. Le but de ce pourquoi nous avons été mis sur cette terre des hommes. Nous avons chacun une destinée. Nous avons chacun une orientation. Nous avons chacun un chemin tracé. Comment nous orienterons-nous dans ce chemin-là si nous le faisons en dehors de la volonté de Dieu Aussi, nous croyons que seul le Saint-Esprit est capable de nous montrer sa volonté parfaite. Et il est fidèle pour nous manifester cette volonté-là, cette volonté pour laquelle nous soupirons auprès de lui. Nous soupirons auprès de lui. Et nous croyons vraiment qu'il est fidèle, juste et fidèle pour nous entendre. Tu as promis d'être avec nous. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec nous.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 il est fidèle, sa fidélité durera toujours, il va le faire, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours, il a promis, il a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 Tuuras toujours. Linda la basque Rokunda yama bakan derebe sin dara yama bakan dya makan dara babakanda coloroconda yama bakan. Cherebebe kinda yama yama sakaya Ruda bakan yama bakan Babakanda marunda rosorundo. Ni bakan dya shunda yama baki nda yama bakan toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine à qui j'ai dit tu es ma servante, tu es mon serviteur. Je te choisis je ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont, se sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Voici les promesses de l'Éternel, les promesses que le Seigneur a en réserve pour ceux qui font sa volonté. Frères et sœurs, je veux vraiment nous conduire ce soir à observer ce que le Seigneur a à nous dire relativement à la volonté parfaite qui est la sienne pour nous. Si dans sa destinée parfaite, la destinée parfaite qui est ton partage, il avait été prévu que tu sois dans une orientation professionnelle ou que tu sois dans une terre favorable et que tu n'es pas sur cette terre, que tu n'es pas au bon endroit, au bon moment, laisse-moi te dire que tu passeras à côté de ta bénédiction, que tu passeras à côté de ce que le Seigneur a en réserve pour toi. Aussi, je veux vraiment te conduire, t'orienter et t'encourager te, et à faire la volonté de ton Dieu. Je veux vous conduire dans une autre parole. Nous avons lu, pardon, Esaïe, chapitre 41, du verset 9 au verset, au verset euh, 12. Nous allons continuer parce que c'est seule la parole de Dieu qui libère, qui guérit et qui sauve. C'est celle à laquelle nous voulons nous conformer. Nous ne voulons rien faire en dehors de la parole de Dieu. Alors je vais vous conduire dans le livre de Actes au chapitre 22 et au verset 10. La parole de Dieu dit « Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas et là on te dira » Tout ce que tu dois faire, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Le Seigneur donne des instructions précises. Et la Bible regorge d'exemples où il dit aux uns et aux autres de faire ceci, de faire cela, de jeter son filet ici, de jeter son filet là. Le Seigneur donne des orientations très précises et des indications sur la manière de conduire sa vie, sur la manière dont il faut orienter son existence sur le territoire qui peut être favorable, sur l'environnement professionnel, sur la vie sociale qui est celle à laquelle on doit se conformer. Et c'est là qu'il accorde sa bénédiction. Ma prière pour vous ce soir pour et pour moi-même est que nous puissions connaître la vraie volonté du Seigneur pour nos vies. On a tendance à se laisser embarquer par les mondanités, ou bien par les tendances mondaines, ou bien par euh, euh, même des fois même sa vie de ministère. On a tendance à être dans l'activisme plus que dans la relation d'intimité avec le Seigneur. On a tendance dans nos vies professionnelles à être euh, débordés, des fois même surchargés. On a tendance à se laisser distraire par toutes ces sources de distraction et elles sont multiples en ce 21e siècle. Et puis on oublie d'entendre la volonté de Dieu. On a tendance à laisser des communautés ou des hommes de Dieu nous dire quelle est la volonté de Dieu pour nous. Je veux que tu saches, frères et sœurs, que tu es le premier prophète de ta vie et que le Seigneur veut te parler à toi et te dire à toi ce qu'il attend de toi, ce qu'il veut pour toi, dans quel dans quel chemin il te veut, dans quel sillon il a tracé pour toi, dans lequel tu dois t'engager. En dehors de ça, tu ne seras peut-être pas malheureux, mais tu vas brasser du vent. Et tu vas perdre du temps. Et tu vas manquer le but. Et là, dans la racine du péché, le vrai péché, c'est ça. C'est manquer le but. Ne manque pas le but. Parce que les cimetières sont pleins de livres qui n'ont jamais été écrits. C'est ce que Miles Monroe disait. Parce que il y a plein d'idées qui sont encore enfermées dans des cahiers et qui continuent d'être écrits et griffonnés et griffonnés dans des calepins, dans des cahiers, dans des carnets. Parce qu'il y a plein de livres qui sont toujours restés en projet. Parce qu'il y a plein d'innovations qui sont toujours restées dans le cœur. Parce qu'il y a plein de volontés saines qui n'ont jamais été mises en œuvre. Parce qu'il y a plein de personnes qui attendaient que toi, fils de Dieu, tu puisses te manifester. Alors que la nature toute entière attend la manifestation du fils ou de la fille de Dieu que tu es. Il est temps maintenant que la volonté parfaite de notre Dieu soit manifestée et puisse véritablement être concrète et se mettre en place et puisse se dérouler pour que le Seigneur en qui nous avons foi, sa parole le dit, « Nul ne peut m'aimer ne faire ma volonté. » Nous voulons vraiment que la foi que nous avons de croire en sa parole et de manifester ce qu'il aura mis à notre cœur est une manière pour nous de lui manifester notre amour. Alors nous allons continuer de prier notre Seigneur et lui manifester toute la gloire que nous voulons lui rendre. Gloire Gloire Gloire à l'agneau Gloire Gloire. Gloire. gloire à l'agneau gloire Nous élevons le nom de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant car nous croyons vraiment qu'il est souverain. Il est souverain, à lui est toute la gloire, nous lui rendons toute cette gloire. Nous croyons véritablement que nous sommes soumis à sa volonté parfaite. Nous avons proclamé sa volonté, nous avons proclamé que seule sa volonté soit manifeste dans nos vies. Nous avons dit au Seigneur aujourd'hui, non Seigneur pas notre volonté, mais que la tienne soit faite. Oui, nous avons des pensées. Oui, nous avons des diplômes. Oui, nous avons des intelligences. Oui, nous avons un travail. Certainement, nous avons une famille. Nous sommes mariés. Nous avons des enfants. Nous avons des pensées. Nous avons des projets. Nous orientons les choses d'une façon ou selon, parfois d'une autre. Combien de fois nous assurons-nous de savoir que c'est la volonté de notre Seigneur nous voulons lui dire que nous nous soumettons à sa souveraineté parfaite. Ce soir, nous avons élevé la voix pour demander au Seigneur de manifester sa volonté. Nous n'avons pas juste chanté des chansons, non. Nous avons soupiré auprès de lui. Afin qu'il puisse parler tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Afin qu'il puisse nous parler, qu'il s'agisse de songes, qu'il s'agisse d'un enfant au travers duquel il parle, d'un frère, d'une sœur. Des fois, même la télévision peut te parler. Parfois, tu vois une situation et puis tu comprends. Tout le puzzle se remet en place, c'est ce que pourquoi nous avons prié le Seigneur ce soir. Nous avons demandé à notre Dieu de manifester sa volonté toute parfaite pour nous, parce que nous sommes fatigués, parce que des fois nous sommes même malades, parce que parfois nous sommes, nous soupirons tellement que nous ne savons plus à quel saint nous vouer. C'est lorsque nous sommes en dehors de la volonté de notre Dieu. Qu'est-ce que sa parole dit? Sa parole dit que son fardeau et son, son joug est doux et léger. Une fois que nous connaissons la volonté de notre Seigneur, mais nous sommes en pilotage automatique du Saint-Esprit. Et une fois que nous sommes en pilotage automatique du Saint-Esprit, tout est plus doux, tout est plus léger, tout est plus facile. On n'a plus à se poser 36 000 questions parce que nous sommes dans sa volonté parfaite. Parce que nous sommes sur la terre qu'il souhaite. Parce que nous sommes dans le travail qu'il veut. Parce que nous sommes dans l'orientation qu'il a prévue pour nous. Parce que nous sommes dans la direction qui est engagée pour nous. Parce que depuis la fondation du monde, il nous avait formaté, formé, mord. Il nous avait mis dans un moule. Et c'est ce qui est la destinée. Et si nous ne connaissons pas quelle est notre destinée, alors on fait beaucoup d'efforts. Alors on fait les choses avec beaucoup de peine. Alors on y met beaucoup trop de cœur, beaucoup trop d'émotions, beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop de travail, beaucoup trop d'engagement, beaucoup trop d'argent. On perd énormément. Tandis que lorsqu'on est dans sa volonté parfaite, les étoiles s'alignent. En fait, on est dans un environnement où tout concorde. J'ai envie de te dire, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors toi qui l'aimes, toi qui l'aimes, proclame que sa volonté parfaite soit faite dans ta vie. Toi qui l'aimes, Proclame que sa volonté parfaite soit faite dans chacun des pans de ton existence, afin que tu sois dans un repos. Tu aspires à ce canaan. Oui, c'est vrai que tu peux vivre une année sabbatique, mais si tu n'es pas dans le canaan du Seigneur, ce sera toujours des combats, ce sera toujours des luttes, ce sera toujours des difficultés, ce sera toujours des... Ce sera toujours ardu. Tu n'es pas fatigué Ne permets pas que cette fatigue là te conduise encore. Dans des chemins que tu n'avais pas prévus, enfin que le Seigneur n'avait pas prévus pour toi. Alors nous allons continuer de proclamer que nous déposons nos vies auprès du Seigneur. C'est un soupir comme une biche, soupir auprès d'un cours d'eau. Nous voulons soupirer, nous voulons que nos cœurs soupirent auprès de lui, que nous voulons déposer nos vies à ses pieds. Nous sommes fatigués de la porter, nous voulons déposer nos vies à ses pieds à tes pieds je dépose ma vie bien qu'elle soit souillée faisant ce que tu veux son de mon âme dans toute sa profondeur mon désir le plus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 Oh Yahweh, aide-moi, je veux être comme toi Seigneur. Penser comme toi, marcher comme toi, parler comme toi, réfléchir comme toi. Oh Seigneur, oh Yahweh, aide-moi à tes pieds. Je dépose ma vie, Seigneur, je suis fatiguée. Bien qu'elle soit souillée, oui, j'ai conscience que je ne suis pas parfaite. Fais-en ce que tu veux, ô oh, Jésus. Sonde mon cœur, sonde, sonde, regarde, Seigneur. En toute sa profondeur, même là où moi je ne vois pas avec mes yeux Mon désir le plus ardent, je le désire de tout cœur Seigneur, je le proclame Et de te plaire, je veux être comme toi de ressembler. Mon désir le plus ardent est de te plaire. Pleure-le devant le Seigneur. Pas ma volonté mais la tienne. Pas ma volonté mais la tienne, Seigneur. Pas ma volonté, mais la tienne, oh Jésus. Fais tomber les écailles de mes yeux, je te supplie d'ouvrir mes oreilles. Donne-moi de t'entendre, je veux être sensible à ta voix, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Ouvre mon esprit, Seigneur, ouvre mon esprit, parle-moi. Je veux être comme toi de ressembler mon désir le plus ardent est de te plaire je te rends grâce mon dieu mon roi merci papa « Car tu vas exaucer les désirs de nos cœurs, nous avons soupiré. »« Nous voulons t'entendre, nous voulons t'entendre, nous voulons te voir. »« Nous voulons rentrer dans cette autre dimension, cette dimension du toucher. »« Nous voulons te voir, nous voulons t'entendre, oh Seigneur parle-nous. Oh, »« oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Seigneur, envoie-nous aux oh, Dieu de gloire dans cette autre dimension. » Oh, nous voulons te toucher, la dimension du toucher, la dimension du toucher. Nous voulons te voir concrètement. Oh, Dieu de gloire, je te supplie. Nous ne voulons plus être désorientés. Nous voulons plus, nous ne voulons plus. Papa, je dépose ma vie. Parle-moi, cœur. Ouvre maintenant mes yeux. Je proclame dans le nom puissant de Jésus-Christ que partout vous trouvez. Le Seigneur se révèle à vous comme jamais. Qu'il puisse véritablement être concret et parler dans votre langue celle que vous comprenez. Quel est le message que toi tu comprends Est-ce que tu entends dans ton oreille est- ce que tu vois dans tes yeux Est-ce que c'est ton cœur qui ressent les choses Est-ce que c'est dans tes songes que tu vois clair Dis-moi comment le Seigneur te parle. Quel est ce message, quel est ce langage qui t'est familier est-ce que ce sera par ton enfant Est-ce que ce sera par ton conjoint Est-ce que ce sera par une vie de ministère Est-ce que ce sera dans ta vie sociale Que le Seigneur te parle là où tu es, dans ce pourquoi tu as été conduit. Que le Seigneur se révèle parfaitement à toi. Parce qu'une fois que tu auras conscience de ce pourquoi tu as été envoyé sur cette terre, tu deviens alors comme une flèche. Et le Seigneur est comme une arc. Et il t'envoie directement et tu atteins ton but. Tu ne loupes pas. Il n'y a pas poteau quand on est en Seigneur. Il ne peut pas taper poteau avec toi et toi non plus. Alors, je veux te dire que là où tu es là, tu vas rentrer dans ta destinée parfaite. Continue de soupirer à ton Dieu. Demande-lui de se manifester puissamment. Parce que là, tu vas devenir dangereux. Dangereuse. Parce que tu vas rentrer dans cette destinée parfaite. Tu vas rentrer dans ce sillon qu'il a tracé pour toi. On dit que la nature tout entière attendait que tu te révèles. Voilà, tu es révélé. La nature tout entière attendait que toi, fille de Dieu, toi, fils de Dieu, tu puisses te révéler dans ta dimension de gloire. Que le Seigneur te bénisse abondamment et te donne de pouvoir être impactant dans, durant toute cette semaine et les semaines à venir. Qu'il te donne dans ton environnement de pouvoir être une explosion, une bombe atomique. Parce que là où tu vas exploser, là, ça va irradier tout ton environnement. Tout va être chamboulé autour de toi, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas, tu verras que les choses seront transformées radicalement autour de toi. Toi-même tu vas te demander si c'est normal, ne t'inquiète pas, tu auras prié pour ça et tu ne seras jamais seul, le Seigneur sera avec toi. Parce que les choses, quand on a demandé au Seigneur de manifester sa volonté parfaite, dans la manière puissante dont toi tu l'as fait ce soir-là, les choses peuvent être transformées radicalement. Le noir devient blanc, le rouge devient vert. Le bleu que tu avais pensé devient jaune. Le violet, pouf, il devient marron. Tu te dis, mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe Non, non, n'aie pas peur. Tu as proclamé, tu as demandé. Et tu vas rentrer dans cette décennie. Laisse-toi conduire. Quand tu es dans le pilotage automatique du Saint-Esprit, tu es dans sa voiture. Tu es dans le Saint-Esprit mobile. Quand tu es dans le Saint-Esprit mobile, il n'y a même pas pare-brise. Parce que tu n'as même pas besoin de voir clair. Tout ce que tu dois regarder, tu regardes au Seigneur Jésus-Christ. On se comprend, on se communique, Alléluia. Alors on va terminer en louange, parce que moi j'aime quand la joie du Seigneur qui est notre force est, conti est continuellement proclamée. Alors on va, conti on va continuer à, à, à se réjouir et dire au Seigneur qu'on se réjouit parce qu'on croit vraiment qu'il a accédé à notre quête. On croit vraiment qu'il a été euh, au contrôle, qu'il a été présent et qu'il va vraiment nous exaucer. Alors on se réjouit.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 Il me fait marcher sur des lieux élevés. L'éternel est ma force. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus. Alléluia, Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En oh, Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En oh, Jésus, mon roi. Eh eh eh, Il rend mes pieds semblables. Attends, je vais faire une pause. Quand il rend mes pieds semblables à ceux d'une biche, là, est-ce que tu vois un peu de quoi il s'agit? Tu prendras le temps tout à l'heure de regarder sur Google. Tape les pattes de la biche. Tu vas voir que les pattes de la biche sont conçues de telle sorte qu'il y ait une fente à l'intérieur du sabot. Et c'est cette fente qui permet à la biche de pouvoir gravir des montagnes rocheuses. Et quelle que soit la pente, l'inclinaison de la pente, la, la biche, là, elle monte seulement. Donc, le, le cantique dit que le Seigneur rend tes pieds semblables à ceux d'une biche. Ça veut dire que toi, là, où tu es, tu es capable de gravir les échelons et t'agripper aux montagnes rocheuses. Parce que tu regardes en haut seulement, Là, le reste ne t'intéresse pas. Tu regardes en haut et donc, il rend tes pieds semblables à ceux d'une biche. Il te fait monter. Allez Il rend mes pieds semblables à ceux d'une biche. Il me fait monter. Il me fait monter sur des lieux élevés. L'éternel est ta force, chante. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Eh eh, eh eh eh. Ah. Louons le Seigneur, il est vivant. Eh. Ah. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, acclamez le Seigneur, il est vivant. Eh, eh. Eh, eh, eh, eh. Ah, Acclamez le Seigneur, il est vivant. Frères et sœurs en Christ, la joie du Seigneur est votre force. Soyez bénis tout au long de cette semaine. Permettez au Saint-Esprit de faire tout, de prendre toute la place et de se révéler à vous, de sorte à ce que sa volonté parfaite vous soit manifestée, qu'elle vous soit révélée en songe, qu'elle vous soit révélée au travers de quelque canal que ce soit, et que sa volonté parfaite puisse se manifester dans votre vie. Vous allez être dans une paix parfaite, qui que vous soyez. Je vois ici Élise, Béatrice, Sophie, Corinna, je vois tellement de personnes connectées qui vont pouvoir témoigner de la grâce de Dieu dans leur vie. Je vois Fefe, Alex, toutes ces personnes. Elise, soyez bénie. Annie, sois bénie également. Tu vas recevoir la gloire de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, le Seigneur est votre partage, la joie du Seigneur est votre force, n'oubliez pas la joie, la joie, la joie, la joie du Seigneur est ta force, nous avons prié. Jésus, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Je chante Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Je chante Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Amen, amen, amen, amen. Alléluia. Soyez tous bénis, adorateurs et adoratrices. Nous sommes à la fin de notre moment. Je me réjouis d'avoir passé ce temps avec vous. Je suis dans la joie, vraiment une huile de joie me mais déversé partout et je ne peux que vous euh, témoigner la grâce de Dieu que je ressens et qui va me conduire toute cette semaine, elle va vous conduire aussi. Et je suis absolument persuadée que nous allons passer des moments intenses, intenses pour lesquels nous allons témoigner les uns aux autres afin de pouvoir nous fortifier, nous édifier. Soyez tous bénis, je vous souhaite une très bonne nuit dans la présence de notre Dieu. Amen, Amen.